Bon, celui-là je l'ai peint hein, parce que il est quand même plus sympa quand il est pas. Hein. Bon, par contre, comme avec le cochon, hein, je crois que je vais galérer. Oh, pas tant que ça. Ok, Google, c'est Noël. Joyeux Noël et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Minute MinuteMakers. Voilà, à demain. À demain pour la vidéo suivante. Allez, ciao, ciao